La franc-maçonnerie, c'est pour beaucoup un sujet mystérieux et opaque. Souvent considérée comme une organisation secrète, la discrétion des francs-maçons est à l'origine de beaucoup de rumeurs et récits qui ont marqué l'histoire. Très structurée et organisée, ces membres doivent passer divers rituels et rites initiatiques pour pouvoir rejoindre une loge un groupe de francs-maçons. L'ordre est fondé sur le principe de la fraternité et fonctionne par cooptation, c'est-à-dire que les membres choisissent en votant qui peut les rejoindre. Il y a un an, la franc-maçonnerie a fait parler d'elle. Une improbable tentative d'assassinat mêlant coach en entreprise, service de renseignement français et un véritable maître d'une loge maçonnique qui a fait la une des journaux. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Comment fonctionnent les francs-maçons D'où viennent-ils Quels sont leurs liens avec la tentative d'assassinat récente C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau numéro de The La plus ancienne loge maçonnique, Mary's Chapel, a été fondée en 1599 par William de Sinclair à Édimbourg, en Écosse. Mais l'histoire de la franc-maçonnerie moderne telle qu'on la connaît commence le 24 juin 1717, jour de la fête de la Saint-Jean. Jean-Théophile Desaguliers et James Anderson de beaux prénoms accompagnés d'autres francs-maçons vont créer la première obédience maçonnique. Petit aparté sur le vocabulaire de la franc-maçonnerie, histoire que vous puissiez me comprendre. Pour commencer, nous avons la loge, c'est le regroupement de francs-maçons au niveau local, souvent composé d'à peu près une quarantaine de membres. C'est dans ces loges que des personnes peuvent rejoindre l'ordre et décider d'adhérer à leur cause. Les membres d'une franc-maçonnerie se nomment entre eux frères et sœurs. Bon, nous aussi on se dit frères et sœurs souvent, mais on n'est pas forcément francs-maçons pour autant. Une obédience maçonnique, grande loge ou grand orient est une fédération de plusieurs loges qui possèdent le même règlement. C'est un moyen de renforcer leur pouvoir, leur rite, mais aussi de pouvoir interagir entre elles, ce qui les rend plus puissantes. À Lyon, par exemple, il existe six obédiences avec des règlements différents, elles-mêmes composées de loges. En France, il y aurait, d'après Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France, environ 140 000 francs-maçons. Donc en 1717, la première obédience maçonnique composée des quatre loges londoniennes qui suivent, l'oie et le grill, la couronne, le pommier, le gobelet et les raisins. Oui, oui, en 1717, ils avaient la dalle hein, au moment de choisir les noms, ils se cassaient pas trop la tête. Se réunissent et deviennent donc la première grande loge d'Angleterre. C'est le début de la franc-maçonnerie moderne. Durant l'histoire, des personnalités historiques très connues ont rejoint des loges maçonniques comme Lafayette, George Washington, Benjamin Franklin, Roosevelt, Jules Ferry, Mozart et le sculpteur de la statue de la liberté Auguste Bartholdi. Le George Washington maçonnique national Memorial par exemple, situé à Alexandria en Virginie, est un bâtiment maçonnique construit en l'honneur de George Washington. Sa construction a été soutenue par les 52 grandes loges des états unis Les francs-maçons, c'est 2 à 4 millions de membres dans le monde d'après une estimation datant de 2005. Un nombre en baisse depuis 1950 où les effectifs de l'ordre tournaient aux alentours de 7 millions de personnes alors qu'il y avait beaucoup moins de population dans le monde. Donc ça avait encore plus d'influence. Quand on rejoint une loge de franc-maçon, on doit tout d'abord faire son initiation. C'est dans la majorité des cas, différentes épreuves pour permettre aux nouveaux membres de comprendre les codes, les symboliques et les idées de sa loge. De manière universelle, une loge comprend des membres qui sont répartis en trois grades. Les apprentis, qui n'ont pas le droit à la parole. Leur présence, leur permet de comprendre le fonctionnement, les idées et les concepts de la loge. C'est-à-dire que bon, t'assistes à la chose mais tu fermes ta gueule. hein. N'interviens surtout pas sous peine de je sais pas mais faut pas parler quoi. Les compagnons et les maîtres. Puis pour la plupart des grandes loges comme le Grand Orient de France s'ajoutent différents grades comme Et alors là, accrochez-vous parce qu'il y en a beaucoup Le premier ordre élu secret Le deuxième ordre grand élu écossais Le troisième ordre chevalier d'Orient Le quatrième ordre chevalier de l'Aigle Parfait maçon libre sous le nom de Rose-Croix. Cinq membres indispensables nommés les cinq lumières doivent aussi être présents dans chaque loge. Le véritable maître en chair, c'est-à-dire le président de la loge, le premier surveillant le second surveillant, l'orateur et le secrétaire chargé de noter tout ça. Ils sont votés chaque année par les maîtres de la loge. Ça va, je vous ai perdu ou pas Parce que là, j'ai l'impression que j'ai dit quand même beaucoup de choses, mais accrochez-vous, le plus intéressant arrive. On retrouve aussi des symboles propres à la franc-maçonnerie, comme les trois grandes lumières, l'équerre, le compas et le volume de la loi sacrée. Un symbole très connu de la franc-maçonnerie est l'œil de la Providence, que l'on peut retrouver sur beaucoup de documents actuels et beaucoup de documents complotistes avec la petite musique de Requiem for a Dream. Par exemple, cet œil, c'est celui qui est présent sur les billets d'un dollar américain au-dessus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au revers du grand sceau des États-Unis. A l'origine, ce signe était utilisé par les chrétiens pour représenter Dieu. Les francs-maçons vont l'utiliser pour symboliser le grand architecte de l'univers, une idée plus générale que celle d'un Dieu qui permet à des membres de différentes religions de pouvoir collaborer vers un idéal commun. Un symbole qui, comme je vous l'ai dit, sera repris dans pas mal de théories du complot maçonnique et illuminati qui auraient pour but de créer un nouvel ordre en infiltrant les différentes organisations internationales, le Great Reset, etc. etc. Après ce résumé de la franc-maçonnerie, revenons sur ce fait divers qui a fait les grands titres récemment, l'histoire de la tentative d'assassinat de Marie-Hélène Dini. Marie-Hélène Dini est une coach en entreprise. Son métier est d'aider les salariés patrons à améliorer leur confiance en euh, l'ambiance de travail et à apprendre à gérer leur stress. Voilà, c'est du classique, du coaching en entreprise. Passionnée par les maîtres et de l'accompagnement, elle a fondé l'École Française de coaching et se bat pour que la profession de coach soit mieux reconnue en France. Pour y parvenir, elle a souhaité créer, durant l'été 2020, un syndicat pour mieux encadrer les pratiques de la profession, l'objectif final, final étant de créer un label qui permettrait de définir les compétences qui font d'une personne un véritable coach. Lui, il a le label, lui, il l'a pas, ça veut dire que lui est bon, lui non, je caricature, mais dans l'idée, c'est plus ou moins ça. Jean-Luc B, lui aussi coach en entreprise, n'aime pas du tout l'idée de Marie-Hélène. Pensant qu'il ne recevra pas le label, ce syndicat aura des conséquences négatives sur son affaire. Il doit donc empêcher sa création à tout prix. Et quand je dis à tout prix, il va prendre le mot au pied de la lettre. L'histoire éclate au grand jour le 24 juillet 2020 à Créteil. Un riverain signale à la police deux hommes suspects dans une voiture. Arrêté par les autorités, le binôme se trouvait à proximité du domicile de Madame Dini pour faire du repérage. Dans leur véhicule, les enquêteurs découvrent plusieurs apples un revolver et des couteaux, mais des couteaux de l'armée. Ils apprennent surtout que les interpellés sont des soldats de la DGSE, l'un des principaux services de renseignement français. Ils disaient en mission car Marie-Hélène Dini serait un agent du Mossad, les services secrets israéliens. En faisant leurs recherches et des interrogatoires, les enquêteurs vont surtout rapidement mettre la main sur deux noms. Frédéric V et Daniel B, maçon de la loge Atanor, tout comme Jean-Luc B, le coach en entreprise, concurrent de Marie-Hélène qui, lui, était le grand maître de cette loge. Atanor appartenait à la grande loge de l'Alliance Maçonnique Française, une obédience comptant à peu près 15 000 membres répartis dans 700 loges. Les deux hommes ont avoué pendant des interrogatoires avoir été payés 70 000 euros par le coach en entreprise pour monter une équipe qui serait chargée d'éliminer la concurrente. L'homme a aussi demandé d'autres services comme mettre sous écoute la messagerie interne de la société de son ex-compagne, mais aussi d'incendier la voiture de sa belle-sœur qui ne supportait plus au travail. Alors, autant vous dire que Ludovic Hein. Lui il avait pas les idées super en place quoi Frédéric V annonce aussi avoir organisé l'assassinat d'un délégué CGT en février 2020 pour 75 000 euros. Les patrons ne supportaient plus le salarié, mais l'échec de l'assassinat de Marie-Hélène Dini a retardé l'opération qui finalement n'a pas eu lieu. Surnommée l'affaire des barbouzes de la DGSE, les révélations des deux francs-maçons pendant les interrogatoires ont permis de relancer diverses enquêtes non élucidées, dont certaines malheureusement très connues, comme par exemple le meurtre de Laurent Pasquali. Laurent Pasquali, c'est un pilote automobile qui a été assassiné dans son garage en 2018. Couvert de dettes, il aurait arnaqué un couple qui avait investi dans son écurie de course automobile. Son squelette a été retrouvé dans une forêt de la Haute-Loire. Frédéric V a avoué être à l'origine de l'opération qui a causé la mort de l'homme. Donc ils en sont pas à leur coup d'essai, mais attention, on peut même creuser encore un peu plus loin. L'affaire de Marie-Hélène Digny a aussi permis de relancer l'enquête de la tuerie de Chevaline. La tuerie de Chevaline a eu lieu le 5 septembre 2012. C'était un quadruple assassinat qui avait fait la une des journaux en France et en Angleterre, qui avait en gros tué quasiment toute une famille. Famille, ainsi qu'un cycliste qui passait par là et dont seules les deux filles, donc les plus jeunes, s'en étaient sorties vivantes. C'était assez triste et on n'a jamais eu le fin mot de cette histoire, et ben, bah figurez-vous que l'arme du crime, un Luger P06, correspond à l'une des armes retrouvées chez l'un des commanditaires de l'affaire des... Bouse. Les enquêteurs vont donc essayer de trouver des liens entre les différents dossiers pour voir si les preuves coïncident et ainsi peut-être espérer un jour clore cette histoire. Ces différentes histoires d'ailleurs ont finalement causé la fermeture de la loge Athanor de Puto par le nouveau grand maître. Les obédiences maçonniques de leur côté ont critiqué la couverture médiatique des événements, mettant en avant des agissements cherchant à salir la communauté franc-maçonnique. Le Grand Orient de France, la plus grande obédience maçonnique de France, a rappelé de son côté ne pas avoir eu connaissance de l'existence de cette loge avant l'affaire. Elle a aussi voulu rappeler la volonté première de la franc-maçonnerie. Je cite « Une association humaniste, philanthropique et philosophique respectueuse des lois de la République dont il est l'indéfectible compagnon. » Et c'est sur cette déclaration qu'arrive la fin de cette vidéo. Alors... Quel est votre avis Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être quelque chose à creuser Que d'autres histoires de meurtres, comme par exemple celle de Chevaline ou d'autres pourraient être liées à différentes loges maçonniques vu qu'apparemment ça n'a pas l'air d'être la première fois Moi le côté un petit peu rocambolesque c'est le fait qu'il y ait des agents de la DGSE. Ça me rappelle un petit peu l'affaire Air cocaïne, où des pilotes français il me semble en République Dominicaine s'étaient fait évader par pareil des membres des forces secrètes machin etc. C'était quelque chose d'assez passionnant et j'espère que le thème de cette vidéo vous a plu. J'ai voulu un petit peu changer de l'esport après l'histoire de Cl Cloud9, mais on va vite y revenir parce que la prochaine vidéo, le prochain z -story concernera l'histoire de la structure Vitality. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette dernière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, comme d'habitude, de la partager, peut-être d'envoyer à votre pote. Voilà, tiens, regarde, cette histoire est folle, ça me fait plaisir. J'ai également lu dans les commentaires que vous voulez que je me remette debout. Bah voilà, c'est fait. Alors, j'espère que ça vous va, hein, que c'est assez cool, que ça rend bien. En tout cas, fini pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao